à la fin de ce tour d'horizon des animaux de la ferme. Merci Bravo Martine pour cet exposé clair, concis et plein d'humour. Nya, nya nya nya Tu parles J'ai cru que ça s'arrêterait jamais Claire, à ton tour de nous présenter ton exposé. Ah. Oh non J'ai trop peur de parler devant tout le monde Ne t'inquiète pas, tu vas voir. Au début c'est un peu impressionnant et puis après c'est drôle Oui, respire oh. Merci pour le conseil Julie Elle y aurait sûrement pas pensé toute seule Oh. Euh, Aujourd'hui, je euh, je vais vous parler du cirque On n'entend rien C'est du cirque, non Du quoi Articule par pitié Un peu de silence, soyez gentils Du cirque J'ai découvert le cirque quand j'étais... Euh, non, attendez, le, le, le cirque a été inventé en... Oh. Il y a pas déjà eu un exposé sur le cirque Bah ben, si, la semaine dernière... Euh, dans un cirque, vous trouvez différents euh, euh, animaux. Non, animaux. Hé Claire, tu veux un micro Ou un haut-parleur, plutôt oh, Eric, tu nettoieras le tableau pendant hein? la récréation. <rire> euh, bon, la journée est presque terminée. Rangez vos affaires dans le calme. Je te propose de repasser demain, d'accord Prends le temps de bien te préparer cette fois. J'avais tout appris par corps, je vous jure J'en suis sûre, mais c'est important de savoir parler en public. Il ne faut pas te laisser impressionner comme ça. Hmm. <rire> oh, ça ira mieux demain, on va s'entraîner En attendant, on se retrouve chez moi pour l'anniversaire d'Alain Ça va nous changer les idées Ouais Super Celui-ci, c'est mon Et cadeau Vas-y, ouvre. <rire> Mais Une poupée oh Mais c'est pour les filles euh, Non, non, non, non, c'est pas une poupée. C'est une marionnette de... Ventriloque oh. <rire> Mon grand-père en avait une chez lui. Il m'a même appris la technique. Coucou Je m'appelle Alain et c'est mon anniversaire. Ça marche pas euh, oui, c'est assez compliqué. Et il faut s'entraîner, c'est tout. Attends Alain, Claire va te montrer. T'es sûr Mais oui Montre-nous comment tu faisais avec ton grand-père. Mais oui, c'est simple et comme bonjour Bonjour alors oh, Regardez Claire Elle nous fait un spectacle J'adorais ça quand j'étais petite. J'en avais fait à la maison des jeunes. L'angastrimisme, c'est le nom scientifique Oh, c'est joli. Et tu vas bien Oui, je vais bien. Et toi Oui, merci. Et toi Euh, euh non. Euh, et sinon, euh, qu'est-ce que tu racontes Eh, euh... hey, Elle se débrouille bien, les dents. Mais oui, elle est douée, cette petite. Et drôle en plus. Que celle Je l'ai acheté sur le chemin Le numéro d'hier m'a donné envie de continuer J'ai même réfléchi à un petit spectacle pour après les cours C'est une bonne idée, non Ah oh, oui, c'est super Seulement, avant ça, il y a ce fichu exposé mmh. Et pourquoi tu ne le ferais pas avec ta marionnette Si ça t'aide à être plus à l'aise oh, Pas sûr que la maîtresse accepte On peut toujours demander Une marionnette <rire> Après tout, pourquoi pas À condition de ne pas en faire une habitude. Oh, merci, maîtresse. Oh, oh, oh, oh, oh, la sauce... oh, oh, Je savais que c'était un bébé, mais pas au point d'apporter une poupée en classe. Je ne suis pas une poupée. Je suis une marionnette. Et si tu ne sais pas faire la différence, c'est peut-être toi, le bébé. <rires> <rire> <rires> <rires> mmh. <rires> je crois que mon ami vous a préparé un exposé sur le monde du cirque. nest ce pas, Claire? Mmh. Aujourd'hui, je vais vous parler du cirque. Ouais, J'adore ça! Mmh. J'ai découvert le cirque quand j'étais toute petite, grâce à mon grand-père. Wow. Wow. Bravo! C'était vraiment super! C'est vrai que les cours sont quand même plus maison quand c'est moi qui m'école. Ah. <rire> <rire> Faut dire que les cours de la maîtresse, peuvent Claire, qui fait mon intéressante avec ma poupée. C'est tout ce que j'ai trouvé pour me faire remarquer. Nya, nya, nya, nya, nya, nya, mmh. Tu ferais mieux d'aller répéter ton exposé si tu ne veux pas encore redoubler. Et remets ta chaussette à ton pied. J'arrive plus à respirer. Hein? <rire> <rire> dis donc, t'as pas été très sympa avec Rico C'est lui qui a commencé. Et pour une fois que c'est moi qui fais rire les autres, Elle ne va pas devenir une peste. Oui, on a déjà une Émilie à l'école, on n'a pas besoin d'une deuxième. Oh, alors qu'est-ce qui t'arrive J'ai perdu ma marionnette. Alors je pourrais pas faire mon spectacle. T'as bien regardé partout Elle doit bien être quelque part. Tu trouves pas ça bizarre Pile le jour où Claire arrive avec la même poupée. Tu ne penses quand même pas que. C'est quand même une drôle de coïncidence. Oh, hmm. ah, une fois qu'il se passe quelque chose par ici. Mais vous ne devriez pas être en train de faire vos devoirs. Tandis que les devoirs, ce n'est pas la spécialité de tout le monde. Enfin, je ne désigne personne. C'est vrai qu'être l'esclave d'Émilie... Réviser ses tables de multiplication. La pauvre. Si elle compte sur Emily pour la réconforter, mmh. c'est pas gagné. Mmh. Mmh. Oh. Euh... J'en reviens pas. Elle exagère quand même. Pourquoi tu t'en prends à Sophie Elle t'a rien fait. Mmh. Oh, oui. bah, oh, oui. oh, um. On dirait que Jérémy est de mauvaise poêle En parlant de poil, il devrait aller chez le coiffeur. Il ressemble de plus en plus à une fille. Oh. Mmh. Mmh. J'espère que tu t'entends bien avec ta poupée Parce que bientôt, ça sera la seule amie qui te restera mmh. hmm, C'est mon spectacle, ne vous plaît pas Vous n'avez qu'à demander à vos mamans de vous lire une histoire bande de bébés. Non mais t'as vu ça Elle est encore plus méchante qu'Emily Laisse-moi lui parler C'est déjà terminé Mais qu'est-ce qui se passe, Claire Pourquoi tu t'en prends à tout le monde comme ça Un petit mot n'a jamais fait de mal à personne Tu trouves ça drôle d'humilier Sophie et Jérémy devant tout le monde Et alors, tout le monde riait quand Émilie et Rico se moquaient de moi devant toute la classe C'est pas la même chose, Claire Et puis tu n'es pas comme eux oh. Tout ça, c'est depuis que t'as cette fichue marionnette Tu l'as eu où, d'ailleurs Je vous ai dit que je l'avais achetée T'es sûre Tu l'aurais pas plutôt emprunté à Alain par hasard oh, Je suis pas une voleuse Rends-lui sa marionnette De toute façon, il sait même pas s'en servir Ah, tu avoues, c'est toi qui lui as pris sa marionnette Rends-la-moi s'il te plaît Non, c'est oui. ma marionnette mmh. Mon frère n'arrête pas de pleurer à cause de toi J'y peux rien si c'est un pleurnichard. Mmh. Mmh. Mmh. Oh, oh, oh, oh. oh non J'espère que tu es fière de toi c'est de ta faute Mademoiselle parfaite oh. mmh. Je ne l'aurais jamais cru capable de ça Maintenant que la marionnette est cassée, elle va peut-être se calmer Tu veux bien me prêter ta marionnette J'en ai absolument besoin. Mais... de Te la rends ce soir. Mmh. <rires> Tout ça à cause d'une fichue marionnette. Je n'y suis pour rien, moi. C'est ces gourdes de Martine et de Julie. Elles n'auraient jamais dû accuser leur amie d'être une voleuse. C'est injuste. Moi non plus. C'était grisant pour une fois d'être écouté et admiré par tout le monde. Mais c'est pas une raison pour être méchante Je le ferai plus. Arrêtez, arrêtez, vous allez me faire pleurer. Oh. <rire> ah, vous êtes là. Je vous ai cherché partout. <rire> hey, on n'est plus fâché. <rires> oh là là, c'est deux là Bienvenue à notre spectacle Garantie sans méchanceté Oui, approchez, approchez Vous ne risquez rien Ouh là, là là là là là, Pas trop près non plus hein On est sensible nous les artistes il n'y a pas à dire, t'es bien plus drôle quand tu n'es pas méchante Sauf quand elle s'en prend à Émilie Oh bravo, c'était un super spectacle Ah oh oui, ça fait longtemps qu'on avait pas ri comme ça <rire> Bah alors, toujours avec ton doudou comme un bébé T'as oublié de grandir ma pauvre En tout cas, toi, t'as pas oublié d'être bête <rire> Sophie, tu trouves ça drôle euh... <rires> tu trouves <fais> ça drôle <rires>